En tant que beatmaker, donc du coup, quand tu chantes, est-ce que déjà, est-ce que tu as pris des cours de diction pour pouvoir chanter aussi vite D'accord. J'ai pris ni cours d'édiction ni cours de musique, ni rien du tout. Euh... En fait, j'aime je, je, beaucoup. Je suis un bon archiviste de musique. J'ai beaucoup écouté de, de hip-hop quand j'étais plus jeune. Ouais. Dans le hip-hop, il y avait des morceaux un peu raga hip-hop. Ça m'a un peu raccroché à ce monde-là du reggae. C'était hyper lié à l'époque aussi. Et les techniques qui m'intéressaient. Donc moi, j'aimais ai, bien le fast style, dès hein, qu'il y avait des gars qui faisaient des tourments. J'aimais bien ça. Ouais. Moi, par exemple, internationalement, il y en a un qui, que j'adore. C'est un gars comme Demolition Man qui s'appelle Ras Demo aussi. D'accord assez fou euh, techniquement il y a des freestyles sur bbc one extra qui sont juste euh, ouais ouais c'est voilà le gars je l'ai vu en concert j'ai même eu l'occasion de faire une première partie un jour à arène c'est ouais, oh, ouais, ouais. assez, euh, assez fou euh, donc lui et puis sinon bah, en francophone j'ai plusieurs références de pointe <rire> au niveau clarté des roulements qui, qui sont d'attinotti euh, bah, euh, les rats ouais. euh, les Little euh, Dragon Day. Enfin, il y en a plein, qui sont bien dans cette mouvance-là. Et, et les marrons qu'on peut citer, qui sont dans le volume 3 là, qui lui est gratuit, euh, on en parlera un petit peu plus tard. C'est l'émission reggae qui met du soleil dans tes oreilles.